Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous informer que j'échange ou que je vends au Card Market les cartes que je reçois en rareté. Donc si vous voyez des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Merci et bon visionnage.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 Dans chance c'est bien vous les okay. regardez.